Nous allons voir maintenant ensemble ce qui est appelé généralement les clauses dites d'exception. Donc de Matthieu, Matthieu 5, versets 27 à 32. « Vous avez oui dire qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis. » Et c'est Jésus qui parle. Et voici le point donc pivot qui fait définitivement autorité. « Mais moi je vous dis. » que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Au verset 31 de ce même chapitre, Jésus continue. Il a été dit aussi si quelqu'un répudie, ou bien divorce de sa femme, qui lui donne une lettre de divorce. Mais Jésus, je vous dis, ça c'est toujours le point pivot qui fait définitivement autorité maintenant que Jésus est venu, que Yeshua est venu sur terre. Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de pornéia, la fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Voyons qu'au verset 3 du chapitre 19 de Matthieu, les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit En quelque sorte, il disait à Jésus, est-ce que tu es d'accord avec Hillel, le libéral Hillel était un, un maître de la loi qui euh, donnait toute liberté de divorcer, de répudier euh, sa femme même si elle faisait par exemple euh, faisait brûler la casserole, c'était un, une cause de divorce. Donc Jésus va répondre en leur disant N'avez vous pas lu que celui qui les a faits le commencement au commencement les a faits mâles et femelles et qu'il dit C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme les deux seront une seule chair. Ainsi ah, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent, mais pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier voyez comment, en fait, ils cherchent à piéger le Seigneur. Quand Jésus leur dit ce qu'ils croient, et bien immédiatement les pharisiens vont s'en saisir et vont dire, euh, « bah Écoute, c'est différent de ce que Moïse nous a dit, alors comment Tu oses contredire Moïse ?» Les pharisiens savaient que, en fait, Yeshua enseignait un message qui était différent de celui de Moïse sur le mariage et le divorce. En fait, c'était un petit peu comme si, euh, il disait à, à Jésus, à Yeshua, « Bon, bah ben, écoute, bien, si tu dis cela, et que tu fais tellement autorité, alors pourquoi est-ce que Moïse a enseigné autre chose Es-tu en train de contredire Shamaï, Hillel et Moïse ?» Shammal, Shammai. Et Hillel étaient donc deux maîtres de la loi qui faisaient autorité. L'un était libéral et l'autre était extrêmement strict. Donc ils font référence, ces pharisiens font référence à Deutéronome 24. Je vous laisse le regarder. C'était donc la loi de Moïse. Mais réalisez bien que ce principe de l'Ancien Testament ne peut pas être appliqué à des situations du Nouveau Testament. Parce que ce n'est pas tout simplement fondé, c'est l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse est devenue obsolète. Hein? Souvenez-vous, cette loi mosaïque est née de la désobéissance, de la dureté du cœur. Yeshua a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Ensuite, lui donc l'a nié Jésus, mais le Père l'a aussi nié d'être l'auteur de cette loi. Regardez en Jérémie 3, versets euh, 3, 1 et 8, et 12, 14. Dieu le Père a parlé de ce passage du Théodéronome. Écoutez, il est dit, il est dit, il est dit. Si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte et soit à un autre, retournera-t-il vers elle Ce pays-là n'en sera-t-il pas entièrement souillé c'est donc référence à Deutéronome 24. « Et toi, Israël, tu t'es prostitué à beaucoup d'amants. Toutefois, retourne vers moi, dit l'Éternel. » Jérémie 3.1 Dieu n'a pas dit « J'ai dit ». Au lieu de cela, il dit « Il est dit ». Et il cite Deutéronome 24. Voici ce qu'ils disent. Dieu continue. « Bien que tu m'aies quitté et épousé plusieurs amants, « Je t'ai cependant invité à revenir à moi, dit le Seigneur. » Dieu dit qu'il a répudié l'Israël infidèle. Verset 8 du chapitre 3 « Et j'ai vu que pour toutes les choses dans lesquelles Israël l'infidèle avait commis adultère, je l'ai renvoyé, je lui ai donné sa lettre de divorce. Toutefois sa sœur Judas, la perfide, n'en a pas eu crainte, mais elle s'en est allée. » Et s'est prostituée elle aussi. Au verset 12 de, de Jérémie 3, Dieu dit Va, crie ses paroles vers le nord et dis Reviens, Israël infidèle, dit l'Éternel. Je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel, et je ne garderai pas ma colère à toujours. Après avoir répudié Israël à cause de ses adultères, Dieu lui a dit Reviens à moi. Il donne au peuple d'Israël sa réponse pour sa propre guérison. Mais il y a une condition, regardez le verset 13 de Jérémie 3. « Seulement reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'éternel ton Dieu, et tu as tourné ça et là tes chemins vers les étrangers sous tout arbre vert. » C'est la prostitution sacrée. « Et vous n'avez pas écouté ma voix. » Voyez, il dit d'abord « reconnais ton péché, afin que la guérison puisse commencer. » Au verset 14, le Seigneur conclut sa réponse « Revenez, fils infidèle, car moi je vous ai épousé. » Dieu donc d'abord demande de le reconnaître, puis il demande la repentance, puis il demande de cesser l'infidélité. Pourquoi le devait-il Pourquoi Israël devrait faire ça ben, Tout simplement parce qu'Israël est toujours son épouse. Il explique, il dit « Je vous ai épousé ». Si c'était vraiment un ordre de Dieu le Père, hein, de 24, alors pourquoi, en Jérémie, dit-il, il est dit, pourquoi ne dit-il pas « Écoute, moi j'ai donné ce modèle à Moïse, suis-le ». Alors nous avons cette confirmation en Malachie 2,16 où Dieu explique pourquoi il n'a pas suivi ce modèle. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit qu'il hait le divorce et les hommes cruels. Par conséquent, contrôlez vos passions, qu'il n'y ait pas de divorce. Voilà la vision de Dieu sur le mariage. Et Marc dit si Jésus va dire, Moïse vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur. Jésus n'a pas dit. Mon père vous a écrit ce commandement. Mais Moïse vous a écrit ce commandement à cause de votre dure, dureté de peur, de cœur. Donc Jésus a, en quelque sorte, en Matthieu 5, 32, a rendu ce principe mosaïque sans effet. Mais moi je vous dis. Voilà ce dont il faut se souvenir. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Et la deuxième chose qu'il dit... C'est au commencement. Jésus est l'époux et c'est bien normal qu'il ait eu la pensée de Dieu sur l'époux et donc la pensée de Dieu sur le mariage. Yeshua est Dieu.